bonjour et bienvenue tout le monde chers élèves de, de impact, toutes les sections dans le cadre de la leçon des oscillations libres dans un circuit RLC en série nous allons voir l'influence des paramètres R, L et C sur les oscillations libres dans un circuit RLC en série le plan de travail donc euh, commençons maintenant euh, par l'influence de la résistance R sur les oscillations et les régimes, régimes d'oscillation. Donc, euh, dans le premier, dans, dans cette expérience, on va prendre, on va, on va laisser les, la capacité, la conductance, euh, changer et faire varier la résistance. Prenons une très petite résistance qui est presque nulle et voyons comment varie la tension ici au bornes du condensateur lorsqu'on charge condensateur puis on, on, on le met dans un circuit où il y a une bobine et une, et une résistance Bien sûr. donc euh, le condensateur se charge rapidement puis on bascule vers la position 2 et on voit une tension UC qui est presque sinusoidale elle n'est pas sinusoidale parce que son amplitude il décroît très peu on prend une autre valeur de la résistance un peu, un peu grande Et on met on, on réalise toujours la même expérience donc le condensateur prend un temps pour se charger oui il se décharge d'une manière de cette façon là on voit une, euh, une tension pseudo périodique donc dans le premier cas on est dans le régime euh, périodique. Normalement, ce n'est pas tout à fait périodique, mais si on considère que la résistance est nulle, on dit qu'on est dans le régime périodique. Donc, euh, le régime périodique, c'est un cas théorique, lorsque R est nul. Lorsque R est, est très petite, on est dans le régime pseudo-périodique, ou le régime amorti. Donc euh, la tension UC est pseudo-périodique. Son amplitude décroît au cours du temps, de cette manière-là. Et ça c'est l'enveloppe de, de la tension UC. C'est cette courbe qui lie les, les points euh, des oscillations, les amplitudes. Donc l'amplitude de la tension UC en ce, cet instant-là, égale à 6 volts. Oui, l'amplitude la, égale à cette valeur-là. Euh, Lorsque la T est toujours T et est la même. Donc euh, la résistance n'influence pas sur la période des oscillations, mais elle influence sur l'amortissement des oscillations. Si R est grande, l'amortissement devient important. Si maintenant on prend une très, une très grande valeur de R supérieure à cette valeur là, très grande valeur de R, à rc une résistance c'est la résistance critique on voit plus d'oscillation. On on voit plus de, de, de oscillation on est dans le régime apériodique voilà c'est les trois régimes qu'on peut obtenir voyons maintenant euh, venons-en maintenant euh, à l'influence de la capacité sur les, les, euh, sur les oscillations donc la conclusion la voici euh, le degré de l'amortissement est d'autant plus grand que la valeur de R est grande et R n'affecte pas euh, la valeur de la période elle influence sur le degré de l'amortissement voilà. donc euh, maintenant on va prendre deux valeurs de la capacité voir l'influence du tu C sais, sur les oscillations cette, cette première valeur là de c donc c'est un millifarad donc t égale 13 virgule maintenant on va prendre une autre valeur de c et faire la même expérience Les, les, les, dans les deux cas, toujours l'enveloppe le, de, de la tension ici est la même. Dans le degré de l'amortissement est toujours le même parce que la résistance n'est pas changée. Et on a, et lorsque C augmente, T augmente. Donc la conclusion la capacité du condensateur influence seulement sur la période des oscillations. La période est en fonction croissante de la capacité du condensateur. Euh, par la suite, on va voir l'influence du L, l'inductance de, de la bobine, sur les oscillations. Donc, prenons deux valeurs de, de, de, de L pour cette valeur-là 4,5 millihenry. On a T égale à 13,5. On va prendre une deuxième valeur et faire toujours la même expérience donc toujours l'amortissement n'est pas affecté et la période devient plus grande 14,8 donc euh, elle est euh, lorsque elle augmente t augmente l'inductance de la bobine affecte la valeur de la période d'association. La période est élevée lorsque l'indictance est grande. Passons, euh, pour finir, on va euh, vérifier l'expression de la période T en fonction de L et C. Donc, euh, prenons pour ces valeurs-là. Maintenant, pour certaines valeurs, quiconque. Une vérification de l'expression de t donc t égale à 17, maintenant si vous calculez t0 qui est de p racine de lc c'est la période propre c'est à dire c'est la période lorsque r égale 0 on parle de la période propre c'est à dire lorsque la tension est sinusoïdale on parle de t0 lorsqu'on la calcule on trouve 17,41 millisecondes, qui est égal à à peu près l'absence de période. Donc, euh, quelle que soit la valeur de R, on a toujours euh, la même période. Et L et C, euh, ce sont ceux qui déterminent euh, la valeur de la période. Et l'expression de la période, c'est 2P racine du LC à la, la période propre du circuit RLC donc euh, c'est fini euh, merci pour votre attention et jusqu'à euh, une nouvelle euh, un nouvel sujet un, un nouveau sujet euh, et à bientôt